Le Bridging Day, c'est-à-dire la passerelle entre euh, les francophones et les, les anglophones, est, est assez euh, intéressante euh, parce que ça permet déjà de, de passer le relais, c'est-à-dire ceux qui ont été précédemment formés euh, passent le relais à la session euh, qui, qui vient. Et ce qui est important, c'est ici euh, d'avoir des, des idées convergentes ou bien des sujets convergents qui concernent l'Afrique. Donc, parce que ce sont des enjeux internationaux. Sur les questions d'adaptation, par exemple, c'est quoi la priorité de l'Afrique, l'agriculture, etc. Comment nous, ensemble, nous pouvons le mettre en avant en tant que cohorte donc, de ICBI, sans distinction linguistique. C'est vrai, la barrière linguistique est réelle, mais là, on a la chance, par exemple, pour ces sessions de, de Bridging Day, une, une, une traduction donc, qui permet de faciliter euh, l'interaction entre euh, les différents prenantes. Le buzz du Briding vraiment, c'est la langue. En un moment, il fallait interagir face-to-face to face avec ton voisin et des fois, <rire> la chose brûlante c'est qu'il y a des personnes qui ne pouvaient rien dire <rire> à cause de la langue, autant du côté francophone que du côté anglophone. Donc, le francophone parlait français, <rire> l'anglophone parlait anglais et puis bon, c'était un langage de signes qu'on voyait à la fin du compte. Au début, vraiment, c'était timide la première fois qu'on qu l'a qu instauré. Mais au fil des années, on a vu les, les interactions s'accroître entre les participants. Ce qu'on souhaiterait, euh, c'est qu'au moins il puisse y avoir plus d'interactions euh, entre euh, les formés, aussi bien euh, francophones qu'anglophones. Hein, parce que quelque part ce que nous sommes en train de, de créer, c'est soit une fraternité ou une génération, euh, disons, de négociateurs pour ces pays-là. Donc ça permet au moins de tisser des liens et de se sentir beaucoup plus fort quand ils vont euh, rejoindre, par exemple, l'arène internationale.